Bonjour et bienvenue dans cette série de vidéos où je vous présente 30 exercices de Pilates. Ce sont des exercices que vous pouvez faire au quotidien pour renforcer le centre du corps, le dos et les abdominaux. Dans cette vidéo, je vous présente le Spy Twist, rotation de la colonne vertébrale. C'est un bon exercice pour mobiliser et assouplir la colonne vertébrale. On améliore la posture et on renforce le dos. Mais avant, je vous présente rapidement, je suis Fabien, fondateur de Roule sur la Forme, des programmes d'entraînement en vidéo pour bouger mieux au quotidien. Dans cet exercice, vous allez apprendre à pivoter le buste en protégeant votre dos hein, donc sans vous blesser. C'est un bon exercice vraiment pour mobiliser et assouplir la colonne vertébrale. On améliore la posture et on renforce le dos. Ce n'est pas une twist, hein. donc je vous invite bien sûr à faire cet exercice avec moi. Prenez votre tapis et mettez-vous au sol. On va allonger tiens, les jambes, les pieds écartés un tout petit peu plus que les hanches. En option, si vous n'êtes pas très souple au niveau de l'arrière des cuisses, pour avoir les genoux un tout petit peu fléchis. Par contre, vous allez bien tirer les orteils vers vous, dirigés vers le plafond. On va soulever la poitrine. Hop, donc on, on repousse le sol avec les fesses et on soulève la poitrine. Vous allez venir placer les pouces au niveau du sternum. Les épaules sont basses, loin des oreilles. Grandissez-vous. Là ici vous allez déjà sentir euh, que ça tire certainement au niveau de l'arrière des cuisses. Donc, tirez bien les orteils vers vous. Donc option, genou fléchi ou alors jambes tendues. On sort la poitrine. Les épaules basses. On va inspirer légèrement. Sur l'expiration, vous allez pivoter à droite ou à gauche, par l'importance, d'un seul bloc. Il faut fixer les hanches, vous pivotez le buste sur le côté. Inspire, on revient. Expire, on pivote de l'autre côté. Et inspire, on revient. Alors vous pouvez placer le bout des doigts au niveau du menton simplement pour comprendre que la tête pivote en même temps que les bras et le buste. L'objectif, c'est vraiment de fixer les hanches et de tourner la poitrine à droite ou à gauche en gardant les jambes allongées, en gardant les orteils tirés vers soi et surtout en gardant la poitrine haute et cette longueur au niveau de la colonne. On y va On essaye ça Allez, c'est parti Les épaules basses, tirez les orteils vers vous, ouvrez la poitrine, expire. On twiste à droite, inspire, on revient. Expire, on twiste à gauche, inspire, on revient, encore, expire, inspire, on revient, on souffle, encore, expire, gardez les épaules basses, hein. Hop. imaginez que vous êtes un ventilateur qui souffle et qui pivote de droite à gauche, c'est vraiment l'image, dans cet exercice, vous devez vraiment sentir les muscles profonds travailler dans la, dans la rotation, hein, surtout les obliques, et vous devez vraiment sentir que vous essayez de vous grandir, vous devez sentir que votre colonne vertébrale est vraiment Allongez. L'expiration se fait en faisant la buée sur une litre. Soufflez. Inspire. Expire. Parfait. On relâche un peu la posture, on se détend. C'est vraiment un, un très très bon exercice pour, pour renforcer le dos, c'est un, un bon exercice que vous pouvez, je vous invite vraiment à, à faire au quotidien pour améliorer votre posture. On va faire une deuxième version, une version un petit peu plus difficile. Je vais me placer de, de l'autre côté. Chien. Toujours le même principe, donc les genoux un peu fléchis ou les jambes allongées. Chien. Vous allez soulever la poitrine, mais vous allez écarter les bras sur les côtés. Imaginez tenir un petit crayon entre les deux omoplates. Et il va falloir maintenir ce crayon entre les deux omoplates. Donc On va faire exactement le même exercice, sauf que vous allez essayer vraiment de garder les bras à l'opposé l'un de l'autre. Donc on soulève la poitrine, les orteils tirés vers soi, hop, on ouvre les bras sur les côtés, on coince un petit crayon entre les omoplates, expire, on twiste à droite, et inspire, on revient au en centre, encore, expire, on twiste à gauche, et inspire, on revient au centre, continuez, gardez les orteils tirés vers vous, est-ce que le petit crayon il est toujours entre vos deux omoplates Hop. Si vous avancez les bras vers l'avant, si vous arrondissez le dos, vous allez perdre ce crayon entre vos deux omoplates. Il va falloir vous redresser. Encore. Je vous invite à le faire une dernière fois droite et gauche. Allez, tirez les orteils verts, vous poussez votre tête au plafond. Parfait. Et on relâche le tout. Très bien. Très bon travail, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de cet exercice. Si vous avez des questions, eh n'hésitez pas à me les poser. Vous avez une zone de commentaires juste ci-dessous. Au passage, je vous invite à me donner un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cet exercice. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le site internet roule la formefr Vous allez y retrouver eh bien, différents programmes de mobilité, c'est-à-dire des programmes pour bouger mieux au quotidien. Et vous allez également y retrouver eh bien, des programmes de pilates. En attendant, eh bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bien sûr. Ciao, ciao